Le jeu est en enfer lui tout seul. Hein. C'est le deuxième. Hein. C'est là. Goodness. Il n'y a pas moyen de remonter par là. Là, je peux pas t'aider, tu connais pas le jeu. Bah, il y a le let's play euh, sur YouTube. Non, on me dis pas qu'il faut que je. Ah, la vache. Ah, faut que j'arrive à... à rejoindre le point jaune qui est là-haut pour aller parler au chef. Mais c'est la misère, hein. C'est la misère. Je te fais un mix euh, clavier-manette. Euh, On peut passer par le devant, hein, mais... trouve une une espèce de petite torche il va me faire la misère encore obligé de t'affronter. Ouais, tout le coup. Nice. Franchement, vraiment, c'est que LB ne me donne plus la nourriture. Ouais, mais j'ai du mal à retrouver mes touches aussi. Hein. C'est un peu de ma faute. Ça hein. fait longtemps que je ne suis pas revenue sur le jeu. D'ici 5 euh, minutes, ça va. Je vais retrouver mes touches. Mais euh... Qu'est-ce qu'il y a ici Que Je me casse pas la margoulette. là un mec attends t'as bougé quoi hmm. bon, faut que j'aille là où mais tu m'aides pas là planche en bas, ouais mais ça va mener là bas en face, le truc c'est de positionner ça correct, il va savoir ce que c'est correct, que c'est ça je pense Oh non je me suis trompée de bouton je suis où là je suis parvenue au début Je me rappelle plus du tout les touches, hein, c'est une horreur. Bon, J'ai foutu ça comment Comme ça, je crois. Hum hein. mmh. Hop là! Eh ben non, il aurait fallu que je saute, je pense, sur la planche. Que euh, je trouve une loupiote par là. Alors, ouais, il est là. Hein. j'aille au point jaune là-haut. Mmh. En fait, ici, ouais, c'est la deuxième planche qu'il faut que je mette là. Si je suis logique, ce que je ne suis pas tout le temps. Oups, là, je ne peux plus tomber. Euh... Mais ce pas en face. C'est trop simple. La ah, tête l'a envie. une galère, une véritable galère. Mais jamais, jamais j'arrive à courir là-bas. Hein. C'est trop loin. je suis pas plus avancé hein. oh, la misère hein. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse, là. Ah. Le tout étant que je monte, et non pas que je descende. Et je ne peux pas interagir avec... Euh... Non. Oh, C'est super loin, jamais, jamais. Il a que avec euh, les cibles que le mécanisme marche à la fronde. Pas avec. Euh... Ah, ça doit être ça, je pense. Je pense. Il euh, y a quand même que quand tu as des cibles. Euh... Quand c'est des leviers, ça marche pas. Loin, hein c'est très loin l'affaire là, à tous les coups, c'est les caisses plutôt. Ça Pour m'amener où là-bas Ça doit être ça, je pense. Ça fait loin Je vais me vautrer. La falaise, là, tu dis, toi J'ai tombé dans le vide, hein, je pense. essayer mais... Là je peux pas. <rire> pas ici ou ça Ah à Ma droite. je suis remontée là c'est pas là que je dois aller. Non si tu es sur la première plateforme. Attends, attends, attends, attends. attends. attends. Déjà y arrive, hein. Parce que j'y arrive. La première plateforme. tu voudrais que je passe là bas c'est où il y a le levier là en face je peux pas y aller Alors, à ce moment là c'est cette plateforme face à moi il faut que je tourne le machin là parce que je ne vais pas pouvoir l'atteindre Tu parles de la plateforme que j'ai là devant moi. Celle-là, là. À la falaise. Seulement, ici, là, le mécanisme, il faut que je le tourne alors. Ouais, mais il faut que je tourne le mécanisme, sinon je vais être bloqué. pour exemple, pas fait un truc plus simple hein. J'ai pas l'impression en fait. Parce qu'après si je fais tourner le truc, il y a un autre truc là, à gauche. Ça là me permettrait d'aller là-bas. Non, pas ça. Alors, si je prends là, il faut que je saute là-bas. Oui, mais non, ça ça va être de celle là. là. Faut... Ouais, mais jamais de la vie je saute là. Jamais. Et pourtant, c'est le... Et après, comment je vais là-bas En face de moi là-bas. c'est la bonne euh, je pense ah sauter là bas en face jamais il est trop court sur pattes mon licos là <rire> à droite Oui, mais à ce moment-là, il faut que je tourne. Euh... Le problème étant, c'est que ce que vous voyez en face de moi, là, avec les.. Euh... Avec les cajots, là. Enfin, les, les caisses. Si je vais à droite, là, il faut que je fasse tourner celui du milieu. Pour faire tourner celui du milieu, il faut que j'aille à la manette là. Le problème, c'est qu'après, ça ne correspond plus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous me dites d'aller en face là-bas. Ok, mais il faut que j'aille, euh, il faut que je fasse tourner ça. La plateforme à droite est plus haute que celle-là du milieu, donc logiquement, tu devrais atterrir dessus. Oui, mais le problème est de rejoindre celle qui est juste en bas, là. Sachant que, après il faut que je rejoigne celle qui est à gauche. Parce qu'une fois que je suis sur, te, sur cette plateforme là, je ne peux plus remonter là. Hein. Mmh. Oui. Mais le problème étant que tu vois là, la plateforme que j'ai en face de moi, il faut que j'y monte. Hein. Donc il me faut les cagettes à ce niveau là. Le problème étant que je ne peux pas, euh, si je fais tourner ça, arriver là, je pourrais pas repartir. Et là, elle tourne là-haut aussi. Vous voyez ce que je veux dire Donc Là, là c'est les caisses parce que celle-là, elle va être plus haute. Et donc, c'est là. Le problème étant, c'est que je ne vais pas arriver à sauter là. Je veux bien essayer votre truc. Il hein, n'y a pas de problème. Je vais bien essayer, mais je pense que je vais être court sur patte après pour atterrir là-bas. Hein. Ok. Donc là, je suis où vous, voulez, où, où vous vouliez que j'aille. Et là, remarquez si vous avez raison, tant mieux. Hein. Ok. Ben j'ai à vous si j'arrive à monter là-haut. Ok. Respire. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Ok. Bon, j'ai à vous les garçons. Merci. <rire> une misère de moi, mais on n'est pas arrivé au bout, hein. On n'est pas arrivé au bout, compte au sommet. Donc euh, ne m'abandonnez pas. Parce qu'il faut monter euh, voir le roi. Que je ne sais plus où il passe d'ailleurs là. Parce qu'on tourne en rond. Voilà, Il faut aller au truc jaune là-bas en face, en haut là. On est que j'aille là-bas, moi. Ah, elle est là, ma putain de torche. Attendez. Attendez, j'ai une idée, fulgurante. Hein. Ah, on va déjà casser ça. J'ai une idée. Marquez-le sur le calepin, j'ai une idée. Allez, je l'ai vu où, là, le là, truc-là On va déjà ouvrir ça. Merci. Parce que je ne pourrais plus interagir quand j'ai quelque chose avec dans la main. Là, je prends ça. Et je reviens à mon point de départ. Qui était ici. Tout ça pour ça, mais il faut être tordu. Ils sont tordus, les devs. Hein. Mix euh, souris. Hein. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, on a notre torche. Donc on peut monter là. La torche, elle va servir, tu vas voir à... à la planter dans l'ascenseur. Non, reprends la torche. Reprends. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. J'ai avalé son nom. Mais reprends la torche. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Je vais avaler son nom. Je sais plus. La torche, en fait, elle vient là. Tout ça pour planter une putain de torche ici. Que je ne sais pas à quoi ça va servir. Normalement me faire monter. Normalement. Voilà. Et normalement je vais atterrir au chef là-haut. Yes Alors. Par contre il fallait pas traîner. Hein. Ah. C'est très vicieux. C'est un peu euh, comme les... Euh, les devs de... Skyrim, tu te demandes où ils vont chercher ces idées à la con. Ok, alors le roi, le roi est pas là. What alors interagir, ce doit être la source dont parlait le chef. La vie sur Albamar, telle que nous la connaissons, est sur le point de changer. Les rumeurs sont vraies et le danger est grand. Toutes les espèces de l'île doivent se rassembler et discuter de la façon de survivre. Nous ne nous aimons pas beaucoup, on l'a vu ça, mais la menace requiert l'utilité. On dirait que c'est un appel à une réunion à grande échelle, mais qui la demande Mais qui a fait la demande Ils ont oublié. Mais qui la demande et pourquoi Cela devrait suffire au temps basse pour leur recherche. You, voilà, il s'appelle You. Alors, au niveau de la connaissance de la gaffe... Non seulement les litters, oh on a trouvé pour les litters, on a trouvé pour les fexelles, mais il nous manque euh, ben, beaucoup de choses. Sauvegarde, t'as raison, sauvegarde le jeu. Et donc je, re, je dois repartir. Mmh. J'aime beaucoup. Est-ce que je peux passer par euh, là Ouais, je voulais dans l'autre sens quand j'ai commencé, puis non c'était... Oh oh oh monte. Euh, c'était pas par là. C'était par là pour le retour. Ok, mais on ressort. Bon, on est enfin sorti grâce à vous les garçons. Merci, merci, merci. Non, on n'est pas sorti, je me suis trompé. Euh, on est enfin euh, résolu cette énigme la grotte. Hein. Une heure. Cinq exactement. pour sortir de cette grotte. Attendez, je suis pas sorti encore. À chanter victoire Alors ici est ce que j'ai une cible là bas non mais là oui voilà. Hop. Et... Voilà. et on se barre de ce lieu maudit ah, je prends ça d'abord il va des rétro satanas. Je ne veux plus voir cette grotte. Merci les garçons. Je n'aurais pas du tout pensé à la petite euh, truc sur le côté là. Donc maintenant. n'ai plus de point de d'intérêt. Trouve le troisième ornement. Ça, c'est l'histoire de l'île et je ne l'ai pas. La réunion. S'il y a quelqu'un que les tambas ne peuvent supporter, c'est Bérénir, le sage caribli, notre programme, qui a été exilé parce qu'il est agaçant. la recherche... Explore la grotte des croqueurs, mais on n'est pas mis avec. Et ça, c'est fini Apparemment. Oui, ça là les clôturer. Explorer la grotte des croqueurs. Le problème, c'est qu'on n'est pas mis à les croqueurs. Les temps basses. La situation des croqueurs on continue Il doit être complété dans une grotte effrayante près la de... Euh, bon. Ouais mais on n'est pas pote avec. Hein. Faire mourir. Les croqueurs, c'est des gros crocos, pas beau vilain. Par rapport à moi.. j'aille là et je suis où Fexel. where i am here je peux pas me téléporter là bas est-ce que je peux me téléporter Ouais mais c'est Twitch ça, c'est le problème. Je peux pas me TP en bon, Chine. Euh, donc il faut que je monte. Bon, je crois qu'on est amis avec les euh, les crapauds. Hein. Normalement, de repas sont attaquer normalement. Par contre, euh, les autres, euh, pas bon, quoi. Non, les crapauds ne nous attaquent pas, c'est bon. Euh, Le crapaud on est copain avec. Par contre... cariblés n'en est pas du tout ami avec hein. et les croqueurs, ils sont pas ils sont pas gentils du tout du tout du tout c'est pas pour dire mais je vais me faire démonter moi qu'est ce que c'est ici je ne sais pas, mais c'est pas là que je veux aller. Bon, après, quand je transfère sur YouTube à une canne, ça pixelise plus le let's play. Il est sur YouTube de pin là du jeu. C'est vraiment un là ils vont se battre. On va essayer se battre comme ça. On va mal derrière eux. Qui contre qui Viens même se frite. Ah mais bah, ils attaquent un berserker, d'accord. Tant mieux, ça va me donnait des choses à moi. C'est tout Tu donnes que ça Radin, radin. T'as des copains hein On est amis avec eux, hein on tente de savoir. Me pique pas du foin, s'il te plaît, j'en ai besoin. Là, ah, je crois qu'on peut se faire le... Euh, le... Ça, là. Une grande capuche rouge fabriquée par l'espèce Lita. Ouais, on peut se la faire. On va la faire. Ok. L Équipement. Mettre l'objet. Ça nous fera un peu plus d'armure. Un peu plus de vie, aussi. On n'est pas rendu chez les... Voyons, la tête que ça lui fait, le pauvre. En tant qu'homme préhistorique, il doit pas aimer. Non, sois fort, tu vas y arriver. Oui, j'en doute pas. Mais c'est beaucoup d'explos, euh, beaucoup de craft Et, euh, bien entendu... Tu me connais, j'ai pas un GPS dans la tête, moi. Okay. Avant que je me retrouve. Ce qui est chiant, c'est qu'il ne peut pas sprint. Ça, par contre, c'est très gênant. Il me semblait qu'il pouvait, mais... Bon, alors, faut qu'on soit spot avec des crocos. Ça va pas être une partie de plaisir. faut qu'on trouve deux orbes encore. Hein. Deux orbes dans la nature. Deux façons à ramener à, à l'autre là pour qu'il nous agrandisse l'inventaire. Du cuir. Ils se battent? Oh, je sais pas, ça a des noms à la con. Euh, mais ça c'est un animal après que tu peux. Il l'a buté. Que tu peux sociabiliser et monter dessus euh, cela là. Ces animaux assez chelous. Après, tu peux l'avoir en tant que monture, mais euh, pas tout de suite. Hein. C'est quoi une crotte Marcher dedans, apporter chance. Et les croqueurs, ils sont plus par là alors.